Pourquoi utiliser Teams? Essentiellement pour profiter de cette interface plus moderne qui rend les communications et les collaborations plus efficaces en grande partie grâce aux canaux qu'il est possible de créer dans chacune des Teams. Donc on a toujours le canal général, mais nous pouvons, à l'intérieur de la Teams, ajouter des canaux pour catégoriser les communications. C'est-à-dire qu'en fonction des sujets, les gens iront dans un canal ou dans un autre pour converser, pour partager des fichiers, contribuer au bloc-notes, ainsi de suite. Donc, ces canaux-là, ça ne fait pas en sorte que seulement que certaines personnes qui ont accès à certains canaux. C'est toujours transparent et tout le monde a toujours accès à tout. Par contre, ce ne sont que certaines personnes qui vont activer le suivi de certains canaux pour n'être notifié que dans les cas où ça porte sur tel ou tel sujet. Ça résulte en une grande diminution du bruit, un gain en efficacité pour les communications au sein d'une équipe. Puis, finalement, aussi, ça ça, ça peut sembler paradoxal, mais ça augmente la quantité de communication qui est faite en général par les membres parce que l'environnement est basé sur le clavardage, les textos, avec toutes les fonctionnalités intéressantes qu'on retrouve en général dans ces environnements-là, qui en passant, c'est pas juste pour le fun, ce n'est pas juste cute, ça contribue à donner un ton souvent au, au texte, ça donne un deuxième degré, ça permet de lire entre les lignes plus facilement, ça rend les communications beaucoup plus euh, faciles, ça diminue les interprétations multiples en tout cas. Bref, euh, c'est conjuguer ces deux éléments-là, diminution du bruit, augmentation des réelles communications. Si vous avez une équipe qui a avantage à travailler en équipe, euh, en général, vous avez des gains rapides à ce sujet-là. Puis, une dernière raison d'utiliser Teams, je bascule du côté d'une Teams pour la classe, euh, une raison qui concerne davantage les enseignants avec leurs élèves, c'est l'onglet Devoir qui est présent dans le canal général qui permet d'échanger, qui permet à l'enseignant d'échanger avec ses élèves beaucoup plus efficacement des travaux à faire, des travaux remis.